seconde Deus. Epa, Raíri! Epa, Raíri! Epa, Raíri! Epa, Raíri! Epa, Raíri! c'est là mais non c'est dans la grève tu vois tu vois tu vois tu vois ta mâchèque là Ouais, j'ai déjà dire de okay. moi pour toi est-ce que tu peux trouver ça partout hein? bon chers téléspectateurs euh, attendez hein euh, quelques secondes c'est vrai que tu Ouais, ouais, ouais. Combien 70. Ah, ben... ouais. Bon, pour nous, c'est... Je vais, euh... ouais, de... euh, vais euh... en Sahara, là. Moi, tu es d'abord. Hein Je vais plus loin, moi. Ouais, tu vas me trouver dans la rue, moi. Moi, je vais marcher. Ça, va, ça m'amuse. <rire> bon... Bon alors les amis, aujourd'hui euh, je vais vous amener sur une petite découverte, euh, une petite euh, visite... Euh, no... No... Ah Liliba ce qui se passe. Alors, j'espère que vous allez bien, les amis. Bonne nuit pour certaines. Nous, on est là. Réunion de chien en bas là. Hey Psst Ça serait le moment de surprendre quelqu'un qui est en train de voler. Alors... Ça c'est bon. Regardez, il y a un rayon de chien là-bas. Pas. Il fait très sombre. Dormez bien ceux qui dorment. Bon quoi à vous, nous on est là. Vous allez voir, il y a une petite surprise au, au bout. Vous allez voir, ça va être très surprenant, mais on n'y est pas encore sur l'objectif. Vous allez très vite découvrir ce qu'on va aller voir là. la quête elle est énorme la quête très énorme Ça, ça y était pas là. Super piège, super piège là. Putain, là tu te penses sur la butte. Tu t'arraches les dents. Hein. Ouais, tiens. Donc, on est un jago. Jusqu Ici, jusqu'ici, tout va bien. Moi, ouais, je suis super en forme là ce soir. Salut les gars, salut les gars, vous allez découvrir, vous allez découvrir la quête de ce soir, vous allez découvrir, attendez, environ, euh... allez, délai maxi, environ 40 minutes, même pas, 35 minutes, 35 minutes, salut les chats. Il n'y a, a pas que moi qui est dehors Il y a du monde dehors hein Il y a du monde Alors, comme par hasard Il s'arrête là C'est qui celui-là On est Ramdiago Mesdames et Messieurs Quelque chose. Qu'est-ce qu'il fout, celui-là? lui? Va dormir, là! Il va faire très sombre là Il va faire très sombre ici Là c'est pas éclairé Vous voyez il y a des zones encore qui ne sont pas éclairées ici Donc euh... Bof bof Il y combats à Putain, ça me rappelle les nuits de marche. 90 km de nuit euh, en marchant dans le désert du Sahara. Putain, quel pied. L'armée, quel pied, bordel. Quel pied, quel pied, bordel de merde. J'en ai kiffé de ma vie. On peut aller comme ça jusqu'à Doumonier, hein. Minuit 02 Vous allez découvrir pourquoi vous allez découvrir pourquoi attendez que j'arrive sur l'objectif ça va être surprenant j'ai envie de voir quelque chose je suis curieux Ici, la vue de de loin qu'on a là du village d'Amjago et on va descendre on va aller sur la maison pour bien voir on va aller doucement parce que le propriétaire il dort là ici c'est pas mal c'est pas mal Amjago la vue nocturne, on voit pas grand chose, mais juste des lueurs. Je vous le jure les amis, ça rappelle des souvenirs. Les marches nocturnes là. T'entendais que les bruits des rangers là Clac, clac, clac, clac, clac, clac. Allez, bordel, avancez, avancez T'entendais crier. Avancez, putain de merde Ça rame derrière Allez, dépêche ça manque, ça manque Ça manque, ça manque C'est vrai C'est de la pure drogue ça des belles années ah je peux en souligner des belles années passées à l'armée putain alors toujours un jago Allez, n'oubliez pas de partager les amis, partagez, partagez, partagez, parce qu'il va y avoir quelque chose au bout, je ne sais pas si on va l'avoir, hein, mais... Mais quel silence, quel silence Les animaux règnent en maître. Un grand soir comme ça. Partiellement nuageux. Bon, notre enrobé ici va arriver bientôt. L'enrobé depuis... Euh, en pointe de Domtsara jusqu'à Mtsamboro euh, à hauteur du Doukabe, on va avancer euh, de 80 mètres et euh, l'enrobé s'arrêtera là. Avant la rue pour descendre, euh, enfin avant la route pour descendre à la mairie de Mtsamboro. on aura l'enrobé. En quelque sorte c'est mieux de faire les lives le soir, mais on verra presque plus rien parce qu'il n'y a plus personne peut bien détailler, décortiquer, etc. etc. Yes, c'est quoi le projet de tout ça quelques, quelques minutes encore, tu vas découvrir. <rire> quelques minutes. Allez, encore 20 minutes. 20 minutes. Top chrono. On va arriver sur ce que je suis curieux de de me découvrir c'est assez calme assez ah, calme chers messieurs Soleil couchant les, les saluts France ma France que je t'aime, je quitterai Père-Aimé. En mars, soin soins, fut D'un monde pourri et blasé, 10 plutôt 10 l'écart se réduit ça sent tout frais on est tout prêt ah ben tiens ils ont fait l'effort de mettre euh, des poteaux électriques ici là en descendant de donc euh, collège de mtamboro oui ah tiens on a une mascotte ici le chat, salut. Alors. Alors, ici, on va descendre. Bon, il y a presque pas de lumière. Yeah, Afrique Afrique Vision, yes Alors Je suis en protection 360 Bien sûr, j'entends tout Le moindre bruit de pas Je suis à la fuite. À l'affût, à l'affût. Alors, est-ce qu'on va avoir du réseau ici C'est le coup de mystère. Alors. On reste. On reste attentif. Après le virage. Après le virage. Les choses sérieuses commencent. Est-ce que notre objectif sera là? Hmm Donc, la descente de M. alors est-ce que ça capte bien ici ouais on a du réseau alors objectif était ici tiens et euh, alors ici euh, je pense que vous voyez bien il y avait un sorti de véhicule ici donc là vous voyez euh, les traces d'huile qu'il y a ici un véhicule accidenté mais je sais pas euh, alors ici on a du On a euh, des restes. Alors, euh, le véhicule euh, est rentré dedans. D'accord Ça a tapé euh, euh, sur le jaclier là que vous voyez. D'accord C'est un jaclier que vous voyez ici. Vous voyez les, les traces. Bon, ils sont venus le retirer. Ils sont venus le retirer. Super eh, Vous êtes arrivé à temps, hein Du coup, euh, ça a fait des dégâts pas possibles. Vous voyez ici, il a eu de la chance le mec. Hein Je sais pas le pronostic vital, mais il a eu de la chance euh, que le jaclier l'a arrêté. D'accord? Euh, le bas, le bas de la voiture était ici. Euh, D'accord? Euh, côté pneus au sol, c'était ici, aplati. D'accord? Bon, il n'y a pas trop de trucs qui restent, je, je pense que le coin c'était ici, hein. c'était ici, hein. c'était là, bon, on va descendre un tout petit peu plus bas, Bizarre en bas, un truc bizarre là-bas. Bon, ok, on est venu sur euh, notre objectif neutre, neutre, neutre. Oh putain, et hey. bon, ben c'est bien, c'est bien que ça soit retiré parce que ça évite de polluer, donc ça a été rapidement retiré, donc euh, le propriétaire, il a bien fait c'est une bonne chose voilà les amis alors qu'est-ce qu'on a là-haut Alors c'était un véhicule accidenté, hein. le mec a fait un accident là en douce, mais c'était pas très visible, je pense que c'était aujourd'hui, hein. aujourd'hui même. Hein. Euh, je pense, hein. c'est un mec qui m'a envoyé une vidéo, je voulais aller vérifier, mais l'information était déjà très vite ventilée. C'est une bonne chose Ça me en fait de la marche nocturne au bordel de merde C'est là où tu vois que chez nous, il y a quand même. Il euh, y a quand même. Euh, la nature. Qui parle la nuit. je vais rappeler juste une, une chose euh, je suis moniteur de sport de combat tout ce que je peux attraper dans les mains je peux tuer quelqu'un vite fait vite fait que ce soit un couteau, un bâton télescopique un, une barre de fer je suis très dangereux je suis un mec dangereux donc euh, le mec qui s'aventure devant moi il a intérêt de faire sa prière avant parce que c'est sûr que je ne vais pas le louper ah, je vais bien l'arranger. Du coup, très calme hein, et très logique. Surtout, surtout, il faut se méfier de moi. Beaucoup, beaucoup. Alors, je me sens libre partout. Partout, partout, je me sens libre, les amis. Même les bruits. Si j'ai pas eu, euh, si j'ai pas eu peur des bruits des armes, hein, sous le feu. Euh, C'est pas un couteau qui va me faire peur. Ah, loin de là. Faut m'amener une arme. Là, j'aurai l'impression de sentir quelque chose plutôt, hein. Bon alors, on est où là J'ai hâte que ça soit la période des mangues La période des mangues Il n'y a pas d'hérissons ici mon frère Les hérissons c'est pas du tout la période là C'est pas du tout la période C'est pas la période là, c'est. On en rêverait d'en manger, mais euh, désolé mon vieux. Les hérissons, ça se fait très rare. Six pieds sous terre. Ah bientôt, ça sera les mangues, regardez, il y a les fleurs. Il y a les fleurs de mangue là. Bientôt. On va en manger. Les gens, ils dorment pas les nuits. Hein. Train dehors. Déboulé mort. Alors, ça c'est super. Hein. C'est super. Le mec qui se plante ici, là. Hein. Plein le milieu, un petit rond Bon, ça, c'est l'enrobé qui va passer là, mais il y a des petites, euh, a des petites surprises comme celle-ci, là. En plein milieu de la route, non signalée. Je crois qu'en France, il y a des bombes fluorescentes. Quand tu allumes avec les phares, ça s'allume. Du coup, ça serait, euh, serait peut-être intéressant d'en mettre ici, là. Hein non Qu'est-ce que vous en pensez, les amis Bon, bref, c'est pas grave. Celui qui arrive en scooter, ici, il va avoir la petite surprise... Il va être content <rire> à la ligne à la limite, ça le cône c'est bien parce que euh, c'est fluorescent donc euh, ça va question sécurité. Mais euh, l'autre derrière il n'y a pas de cône donc euh, du coup on sait pas où sera la petite cerise comme ici. Ici, vous voyez, il y en a un, mais vous ne voyez pas là, là, ici, là. Allez, regardez là, vu. Bon, ils ont mis un petit peu de gaudron autour. Donc euh, il n'est pas très dangereux celui-là. un petit peu déçu pour la surprise, c'était trop tard pour moi, là. trop tard je suis arrivé en retard mais le mec il a eu vraiment de la chance, alors le lier t'as sauvé la vie mon gars parce que sinon tonneau, tonneau égale euh, euh, aggravation euh, de l'accident <rire> Alors on voyage un petit peu. Hein. Amjago. Il n'y a que Amjago qu'on voit là. Mais euh, l'extrémité de Mtsahara et puis l'extrémité, enfin du coup à <rire> Et pas encore la période des jacques le... regardez regardez les gars les gars regardez regardez ce qu'on a ici là ah mais c'est pas nous Oui, Et bizarrement depuis depuis mon retour j'ai pas vu euh, beaucoup d'oranges, j'ai pas vu euh, beaucoup de jacquelliers, avant il y en avait plein, mais non il n'y a rien, il n'y a rien les frères. Dès que c'est mûr, il y a quelqu'un qui récupère, il vend directement sur la, euh, sur les abords des routes. Tu trouves plein de gens euh, qui en vendent, alors ils ne sont pas propriétaires, hein, mais ils en vendent quand même. Il rentre dans ton champ, il récupère et puis il vend. Voilà. C'est comme ça. Il a le pouvoir, mais il prend. Ah, ici, euh, c'est pas, euh, pas comme en France. Hein. Tu rentres, tu fais ce que tu veux. Le, le, le voisin, il va pas te tirer dessus. Du coup, il a pas une carabine. Euh... <rire> il a pas un 12 avec lui, hein <rire> Et là, en France, tu prends un coup de douze et puis voilà. Après, il va te poser la question. Ah, mais je t'ai touché. Oui, tu m'as touché. Mmh. Tu prends une balle de sanglier dans la cuisse et puis là, tu es content. Hein Franchement, c'est le pied. C'est le pied de marcher la nuit. Juste le fait de sortir comme ça, là. Tu vois des choses euh, que tu ne peux pas voir la journée. Parce qu'il y a trop de monde. Mais là, tout seul. Alors, Les amis, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube. Aussi, je suis sur YouTube aussi, donc euh, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, les amis. Ça serait cool. Ce serait cool. Allez, je sais que tout le monde dort. Faites des efforts. Allez, euh, sur la chaîne euh, YouTube Zocal TV. On a des publications là-bas aussi, des lives, il y a pas mal de choses. Ça roule pas pour l'instant. Donc je profite de la route. Ça va, il y a quand même il y a quand même de l'effort. Il y a des poteaux électriques. Du coup, on a de la lumière. Parce que ici, c'était. Il n'y avait pas de lumière ici. Hein. C'était zone sombre. Donc.. Euh, Là, c'est éclairé, c'est éclairé. Il reste encore des zones à éclairer à Jiva euh, et puis ouais, des petites zones encore, mais ça va dans l'ensemble. Hein. Une belle effort, continuez très bien. Donc je me posais la question à ah, allez Saïd Toto Allez Saïd Toto Amjago Bim Donc je me posais la question aussi Il est une question de salle Est-ce que ça serait bien d'enseigner euh, euh, les, te les techniques euh, de combat rapproché euh, à Mayotte ou pas. Est-ce que ce serait une, une bonne idée Mais j'ai pas d'enseigner ça ici parce que les gens vont se retoucher. Dès qu'on a un truc, euh, il va se passer un drame. Donc euh, j'hésite, j'hésite. À la limite, la boxe, ouais, mais euh, le combat rapproché, les techniques, euh, les techniques de, de protection rapprochée, euh, c'est pas n'importe qui, c'est chaud, c'est chaud les amis. Très chaud. Il y quelqu'un, il y a quelqu'un quelqu ici Ah, c'était ça une, une chauve-souris les chauves-souris euh, ça mange euh, ça mange les fleurs des de bananiers là ah, tiens il y en a qui dort pas de traverser amjago ici c'est amjago les amis pour ceux qui ne sont pas au courant Et la vue nocturne c'est celle ci vous en aurez profité on a des zones sombres des zones éclairées aussi désolé pour euh, l'invisibilité parfois c'est pas c'est pas très très très très très très cool je sais je sais Le soleil couchant les salut. Alors, sortie de Amjago, direction Amtsamborou. Avant c'était le blackout ici là. Le blackout c'est-à-dire euh, sans lumière. Il n'y avait aucune lumière. Alors du coup, quand tu traversais ici, tu flippais. Surtout euh, quand, on, quand on traversait ici, on était euh, plusieurs, une quinzaine, une vingtaine. On venait euh, euh, de un des par exemple, à pied pour un mourrailler. Ah ben, le retour était flippant à 4h du mat'. <rire> on se faisait peur ici. <rire> ah ouais. Là, ici, c'est Jiva, les gars. Jiva, c'est ici. Oh ta gueule! Ah, on a un petit chat ici. Il est, il est où Qu'est-ce que tu fous là-dedans, toi Ah, moi j'ai rien à te donner là pour bouffer, hein désolé. Peut-être il s'est caché là parce que les chiens sont en train de l'harceler. Tiens, il me suit. Il me suit, le chat. Oh non. me suis pas. Je ne veux pas t'amener à la maison. Va te cacher. Va te cacher. Ça m'attriste un petit peu, euh, cette histoire-là, là. Les animaux qu'on délaisse ici à Mayotte. En France, il y a la protection des animaux. À Mayotte, zéro. Je le dis encore à Mayotte, la protection des animaux, zéro. Donc, ici on voit tout. Ici, hein. on voit tout. <rire> ah putain, c'est pas possible. Aïe aïe aïe, l'aberration à l'état pur. J'en connais plein qui, qui seraient en train de flipper tout seul dehors, là, comme ça. Je vois rien de péreux. Moi, je marchais euh, dans la forêt euh, nu-nocturne, comme ça. Je suis capable de monter dans la forêt comme ça. Eh oui. J'ai pas peur, moi. Il y a beaucoup de chiens ici, il y a des meutes carrément. Donc, on arrive à Mtsamboro. Alors, je vous montre euh, là où l'enrobé va finir, Un Amtsamboro, l'enrobé va finir ici, vous allez voir, allez, oui, Amtsamboro, l'enrobé va s'arrêter ici, d'accord, euh, ça va aller jusque là, d'accord, sur cette route là, ça va s'arrêter là, donc euh, d'actualité, c'est ça qui est prévu, d'accord ça vient de, de, de là bas après ça va s'arrêter là c'est ici la limite pour l'enrober voilà les amis vous avez tout maintenant tous les éléments que c'est silencieux c'est silencieux faux sceptiques externe. une belle surprise de merde hein le faux sceptique externe la merde à l'état pur ça chlingue en plus quand même si hmm non il a personne il a que moi dehors quoi je suis un mec quelque part quand même Bon, je vais, je vais aller éteindre les lumières du plateau parce qu'elles sont allumées, ça fera une économie d'énergie. Hein. demande à là un petit peu bon on va éteindre la lumière donc les amis je vais vous souhaiter une très bonne soirée hein là il n'y a personne on va éteindre une économie d'énergie allez hop Et il y a des mecs qui, qui traînent encore la nuit, lui encore bon les amis je vous souhaite une très bonne soirée on se retrouve à demain pour des nouvelles aventures. Hein que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, Inch'Allah. Hmm Bonne soirée à vous, bon courage à vous pour demain. Ah. Salut, salut, salut, salut à tout le monde de l'île-aimé, salut à tout le monde, ceux qui sont là, Seigneur impérial, euh, en fait je voulais aller voir euh, euh, dans dans les environs de, du collège de Mtsamboro il y avait une voiture qui a été accidentée mais elle a été retirée du coup euh, j'allais voir ça hein, parce que j'ai raté ça et du coup euh, elle a été retirée donc euh, j'ai rien vu du coup j'ai trouvé juste euh, les traces euh, de l'extraction du véhicule voilà c'est tout, c'est tout les amis, les infos. On se retrouve à demain, Inch'Allah. Bonne soirée à vous. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, The Qual TV YouTube. Je vous embrasse, bonne nuit à vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. On se retrouve à demain. Bon courage pour ceux qui bossent.